Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen euh, Où nous explorons la 3.7.2 qui est actuellement sur le PTU Donc qui devrait pas tarder à arriver sur le live euh, Puisque la 3.7.2 contient la toute nouvelle Aéro Expo Qui cette année n'est pas à Lorville mais à Aria 18 euh, Comme vous pouvez le voir là sur cette immense affiche euh, et donc du coup, il y a plein plein plein de nouvelles choses qui arrivent à Réa-18, et je vais vous les faire découvrir, évidemment. Alors, première chose à noter, c'est que, avant le système de refonte de trajet, nous avions deux trames à Réa-18. Et euh, un des deux avait été fermé après la, la mise à jour qui, qui mettait les, les trams en boucle. Et donc pour l'aéro-expo, la deuxième ouverture a été réouverte. Tiens, il y a un petit bug euh, sur la fiche. Il y a la fiche qui bouge alors que ça ne devrait pas. Du coup, on a des beaux panneaux un petit peu partout. Ah, il y a le tram qui est là. Et on a un tram qui nous emmène exprès à l'aéro-expo. Alors, euh, je ne vais pas euh, enlever ma, ma combinaison, parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Euh, mais je la ferai via le mobile. je le ferai pas en enlevant ma combinaison, parce que malheureusement, euh, les personnages féminins, quand ils enlèvent leur combinaison... Ah mais tiens, j'ai peut-être le personnage masculin. Non. non, les personnages féminins, quand on enlève la combinaison, ils meurent. Star Citizen essaye de tuer les femmes. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer le trajet. Donc, du coup, on sort de la ville. On n'a pas du tout le, le, le même trajet que d'habitude. Avec le tram qui va vers le, vers le spatioport. Et là, vous pouvez voir l'anneau euh, de, de Harkorp qui est très connu. Et c'est ici qu'a lieu l'Aero Là, Vous pouvez voir un énorme hologramme. C'est le Bébic. Convention Center Donc on va à l'intérieur de l'anneau C'est super classe super méga cool voilà, Je vais essayer de vous montrer un peu L'environnement dans lequel on est oui, il y a des gros parkings, des petits chariots, on a les, les véhicules, enfin les véhicules, les, les lumières, qui se promènent là-bas. Salut du Link Et on a de la déco absolument partout, des gros hologrammes, c'est super beau. Ah bah oui, j'imagine, j'imagine, c'est une feature qui manquait vraiment dans, dans, dans le jeu parce que c'est toujours très jouissif de se réveiller dans son vaisseau au milieu d'une part sans avoir besoin de se réveiller à chaque fois dans, dans l'espace support, ce qui casse un peu l'immersion. donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas accès euh, à tout le centre. Là donc ça emmène vers l'autre trame. Euh, mais il y a pas mal de, de petits trucs. Tiens, sold out, c'est rigolo ça. Et donc on a des petits stands où il y, y a des brochures. et mais ils ont viré tous les fringues Comment ça se fait Ah oh merde Ils ont enlevé tous les fringues Oh non Ils ont tout enlevé Ok, euh, parce qu'en fait, avant, il euh, y a quelques jours, il y avait des t-shirts de marque. Donc il y avait euh, Robert Space Industries, il y avait euh, Enville, il y avait Aegis, etc. etc. Et il y avait des casquettes aussi qui étaient vraiment très très belles. Il y avait plein de, de petits trucs, c'est vraiment dommage, ils ont tout viré. Je pense que c'était pour éviter les, les fuites. Alors j'en avais acheté, je sais pas si je les ai encore. On va voir ça. Ah oui, voilà. Là par exemple, j'ai la casquette était récit. Alors je n'avais pas pu euh, acheter les t-shirts malheureusement. Parce que le, le truc buguait un peu, donc j'avais pas pu acheter des t-shirts. Mais bon voilà, on avait des t-shirts et des casquettes à RSI, là, comme vous pouvez le voir, qui sont plutôt stylés. Euh, J'ai ai beaucoup aimé l'idée, justement, des, vraiment des, des stands de, de, de fabricants de vaisseaux. Ah, par exemple, il y avait un stand d'Argo. On va voir s'il y a encore... Voilà, il y a le petit stand RSI. Donc voilà, avec le, le petit Constellation Miniature... Là-dedans, il y a un Aurora, là, il y a une constellation dorée, il y a le logo RSI, des petites affiches. Et euh... bon, alors malheureusement, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je pense qu'on n'aura pas de PNJ euh, dans, dans les sièges, parce que j'aurais adoré. Oh là Je crois qu'il y a comme un problème <rire> Je crois qu'il y a quand même un, un, un petit souci. Euh, on va pouvoir glitcher un peu, et voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Mais il se passe pas grand chose. Est-ce que je vais pouvoir me relever Oui. Enfin, voilà, ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit PNJ pour pouvoir acheter des vaisseaux vers le PNJ. Je sais pas, j'aurais aimé quelque chose comme ça, quoi. C'est le truc qui fait un peu mal au cœur avec le développement actuel de, de, de Star Citizen au stade où il en est c'est qu'il manque ce, ce genre de petite feature. et donc là on aura les ascenseurs pour accéder euh, à l'aéroexpo qui pour l'instant ne sont pas fonctionnels voilà, on peut juste aller euh, ici euh, alors vu le nouveau système d'ascenseur je pense pas qu'il y ait moyen de glitcher euh, vers l'aéroexpo s'il y avait moyen j'aurais tenté de le, de le faire mais je pense que c'est vraiment pas faisable area 18 n'apparaît toujours pas sur la map en Point de quantum. Ouais mais ça c'est plein de trucs qui vont être corrigés euh, Avec la 3.7.2 Il euh, y a un bug notamment qui va être corrigé Que je trouve super cool C'est que euh, quand on sort de quantum Et qu'on veut euh, continuer Parce qu'on est sorti de quantum Parce qu'on a plus une surchauffe ou un truc comme ça euh, On sera plus obligé de baisser le nez du vaisseau Et de le remonter pour pouvoir euh, Ressauter et donc ça c'est super cool mais, Tiens il y a des casquettes Mais non ces casquettes qui ont rien à voir Donc voilà là on a un petit stand argot euh, vous allez pouvoir acheter le, le SRV, le MPUV. On a les, les, les petits vaisseaux. Je, je trouve ça vraiment très très cool. Quand il y a des, des trucs qui sont faits en jeu, pour refléter euh, le, ce qui se passe, je trouve ça toujours euh, génial. Et j'aime beaucoup vraiment cette idée de, de CSG de faire le, cette expo pour de vrai. voilà, je suis un peu déçue, je voulais vous montrer les t-shirts, ça c'est un, un peu triste, je sais pas pourquoi ils les ont enlevés. Bonjour, monsieur. On a rien à cirer de nous. Alors évidemment, on a les vaisseaux qui traînent aussi, on a des maquettes là-bas, là je, je vais vous emmener les voir. Alors il y a déjà des gens qui se sont amusés à, à sauter sur le vaisseau parce qu'il y a des PNJ en fait qui, qui étaient buggés dessus. Parce qu'il y a moyen de s'amuser de sauter dessus. Je trouve que c'est plutôt joli. Un petit M50 comme ça qui flotte. Et donc on a des maquettes. On a un Retaliator, on a un Sabre et on a un gladius. Et il marche vraiment, vraiment très très bien. Donc le Baby Conscient Center, première fois qu'on va le voir. J'ai hâte de voir les, les salles à quoi elles vont ressembler. Euh, Puisqu'il y a des suppositions sur les vaisseaux qui sont euh, capables d'apparaître. On estime qu'il devrait y avoir l'Idris et le Javelin. Euh, même s'ils ne sont pas finis. Hein, même ils sont pas, euh, On ne pourra pas euh, rentrer forcément dedans. Mais on devrait au moins avoir les extérieurs. Donc voilà, très très bonne idée la, de la part de CIG. J'aimerais bien qu'on puisse acheter des burgers. Ça rajouterait un peu... Euh, a la dynamique ça paraît, c'est le truc qui manque un peu. C'est vraiment dommage, dommage, dommage, dommage. J'ai hâte que les, les PNJ fonctionnent un peu mieux. Là, on a le train qui arrive. Donc là je vais retourner euh, au spatioport, je vais prendre le vaisseau et je vais essayer de vous emmener euh, ici, histoire de, de faire le tour un peu du.. du centre de convention. Alors j'ai pas de date de sortie pour la 3.7.2 euh, C'est possible que ça corresponde à la CitizenCon euh, Auquel cas je pourrais pas la streamer euh, puisque je suis sur place Parce que j'ai pas de PC euh, portable que je peux emmener euh, pour faire tourner Star Citizen malheureusement euh, Ce que j'espère, ce que je peux peut-être faire c'est filmé euh, sur place peut-être que je pourrais filmer une session de, de jeu je sais pas si on aura le droit de filmer sur place ou pas parce qu'il y aura sûrement des PC euh, à disposition pour pouvoir tester des trucs si je peux filmer euh, je le ferai et euh, si je peux pas bah, j'essaierai au moins de vous, vous décrire ce qui, ce qui se passe en place Roxy si peux il m'inviter s'il te plaît pour que je retrouve Ariad18 euh, mais je suis sur le PTU moi Link je suis sur le P.T.U. Je sais pas si toi aussi tu es sur le P.T.U. A euh, savoir que pour l'instant sur le P.T.U. Euh, la zone de spawn n'est plus port-lissard pour l'instant. C'est Aria 18. Ah ok. Alors je, je sais pas si je t'en ai mis sur le P.T.U. par contre. Donc il faut que je vois si je te vois. Ah bah tiens il y a Tonton David aussi. Il y a quelqu'un sans nom. Il y a tout le monde. Il y a Takoyaki aussi. Je t'ai trouvé et je t'ai invité. Donc voilà, la petite Aéroexpo. Et maintenant. Ah mais attends, tu me ramènes là, toi Salut Brilicorne Je cherche à la désigne depuis 20 minutes, c'est long. <rire> tu m'étonnes. Désolé pour le bruit. Mais j'espère vraiment que si elle est PC sur place, c'est quelque chose que je pourrais filmer. Ce serait.. Top moumoute Là, je, je, il est en train de faire super froid chez moi, j'ai pas assez chauffé. Dès qu'il fait un peu froid, mon, mon nez est en PLS, une catastrophe. Attends, ça caille. Ouais, ça commence à cailler. j'ai ma boîte de mouchoir qui est toujours à côté de moi tu vois pas mon point au revoir je vois pas le tien non plus Salut, feel good Donc ouais, non, je, je sais pas trop quelle section on aura le droit de filmer euh, à la CitizenCon. Mais voilà, je vous promets que tout ce que je peux filmer, je le filmerai. Euh, J'essaierai de faire un petit live euh, sur place, si, si je peux. Euh, C'est pas garanti, parce que ça demande des, des moyens techniques un peu, euh, un peu spécifiques. Mais j'essaierai. Salut Tony Tueur, qu'est-ce que je fais Alors je suis là sur la 3.7.2 et je montrais à quoi ressemblait l'Aéro Expo. Et maintenant je vais aller chercher un vaisseau pour montrer le, le Baby Center depuis l'extérieur. Donc j'essaie de prendre un petit vaisseau. Et on prend un petit Aurora. Pour trouver Ariane 18, il faut aller au M6, puis chercher un gros carré sombre et on y va à spatioport. Bah, merci pour l'astuce, Phil Je sais pas si t'as entendu. Euh... Merde, j'ai pas regardé mon hangar. Pff. Hangar 3 ou hangar 6, je crois. On a vraiment plein de banderoles partout. Eh, hey, yes, c'est le bon. Ça fait une éternité que je n'ai pas volé en aurora. Quand je dis une éternité, c'est une éternité. Il pourrait faire un siège qui tourne dans l'aurora quand même. Ça m'étonne qu'il ne l'ait pas encore fait d'ailleurs le siège qui tourne l'animation tu glisses dedans comme ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas fou tu veux un truc allez on me décolle En tant vu le prix du vaisseau fallait bien faire des économies Je sais pas si on pourra beaucoup s'approcher. centre de convention, alors j'espère qu'ils vont m'alerter si je m'approche de trop voilà bon là on est, on est quasiment à la limite tu peux pas glitch la no play zone, ouais, mais le but c'est pas de glitcher hein. de toute façon c'est juste de montrer un peu le, le centre vu du dessus donc voilà potentiellement euh, aux, aux zones d'atterrissage qui sont là bas en bas voilà, vu l'échelle, on, on a de la place, quoi. il y a moyen de, de poser du gros vaisseau. Donc le, le javelin peut potentiellement rentrer sans, sans problème là-dedans. Alors, je vais essayer de m'approcher encore. Je pense pas qu'ils aient prévu quelque chose dans la tour, par contre. il y a des vitres ah, c'est pas des vraies vitres Donc, à mon avis dans la tour il se passera rien alors par contre je sais pas si ça va se passer dans le cercle ou si ça va se passer euh... À cet endroit-là, là aux différents étages. Bon, ça, ça a l'air d'être juste de l'aide déco. peut-être c'est en dessous carrément. C'est peut-être sous le sol. C'est difficile de de savoir. Mais en tout cas, voilà, les... c'est le nouveau centre de convention de Expo. où on va tous se retrouver euh, très prochainement. C'est quoi ça de loin ça ressemble à une espèce de, de parking. Et je vais pas vous mentir, j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. C'est peut-être le seul truc dommage, tiens, ça qu'ils aient pas prévu un truc pour y aller en vaisseau. Ça aurait pu être rigolo euh, de voir des, des, des pads pour venir admirer euh, l'expo en vaisseau. Justement comme il y a une espèce de parking là, ça aurait été euh, ça aurait été classe. Sachant qu'il y a un max euh, 50 personnes par serveur à l'heure actuelle, euh, ils auraient pu s'amuser euh, à le faire. Dommage, ça aurait été vraiment ouais, le, le, le petit point marrant je pense. C'est quand même super cool de pouvoir voler entre les immeubles. C'est quelque chose d'assez rigolo. Les No Fly Zone aujourd'hui sont quand même plutôt pas mal permissives. Hein. Et on est très loin de, de ce qu'on avait à leur ville. Alors, on va se reposer et puis on va se mettre à faire quelques missions. Mais sans Overmode, c'est quand même un peu plus facile de faire son approche dans sa hangar. Hein. J'ai l'impression que ça avait coupé les moteurs aussi. Ah, est-ce qu'ils ont enfin fait en sorte que ça coupe tout Ce serait cool. C'est ça, c'est un truc un peu pénible à l'heure actuelle. C'est que quand on utilise un joystick pour couper les moteurs, en fait, quand on, quand on allume, ça fait un flight ready. Donc ça allume absolument tout. Par contre, quand on coupe, ça coupe juste le courant et ça coupe pas les moteurs. Ça, c'est un peu chiant. Parce que du coup, ça fait qu'il y a toujours du, du bruit qui reste et ça fait de ça fait de la fumée partout. C'est pas c'est pas très très beau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme mission Mission de delivery, mission de maintenance, beaucoup de missions de delivery. Go Fisher Bah ouais, très bien ça. Alors, je vais utiliser mon vaisseau que j'utilise jamais. Parce qu'il est tout le temps buggé. Mon Reliant. En garde. Je crois que c'est le vaisseau que j'utilise que sur le PU. Enfin, sur le PTU, ça, pardon, le, le relayant, Parce que. Il est tellement tout le temps bugué. J'ai du mal à réaliser que c'est demain soir que je pars pour l'Angleterre. Je ne réalise pas du tout. Je dis qu'il est bugué. L'arrière est tout noir, maintenant. Allez, c'est parti. Salut, Quincy. J'adore les hangars horizontaux. C'est quelque chose dont je suis complètement fan Voir le truc qui s'ouvre comme ça devant toi c'est juste génial euh, Bah écoute il est super joli et j'ai vraiment hâte de voir les, les, les vaisseaux J'ai vraiment hâte de voir les, les grandes salles en fait Où il y aura les vaisseaux parce que pour l'instant on n'y a pas accès Et quand on y aura accès ça va être vraiment super cool comme dans Jedi Fallen Order. Hop, on remonte les réacteurs. Bim Le V-Tol, c'est un truc que j'adore quand même. Euh, c'est la version PTU, Kunsi. Euh, hey, il a rabdissé le ventis il est un peu plus petit. <rire> Je viens pas assez souvent ici. Je même ici. Si, ici, on voit que c'est des géométries en vrai à l'échelle du truc. Ce qu'ils ont fait, c'est... Vraiment top. Allez, on va sortir de l'atmosphère. Ah, ou ce que je peux peut-être faire, c'est je laisse mon ordi allumé. Je laisse mon ordi allumé et je contrôle la distance avec un autre ordi. Comme ça, je pourrais vous streamer euh, le PTU euh, depuis l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, mon vaisseau Oh, la vache Il ah faudrait que je change les composants du, du relayon parce qu'il n'arrive pas à se tirer tout seul de, de l'atmosphère. C'est vraiment dommage C'est le vaisseau de la frustration, le Reliant. C'est vraiment le vaisseau de la frustration. C'est le vaisseau que tous les gens qui ont ont envie d'utiliser tout le temps, mais ne l'utilisent pas. Et euh, Et sont frustrés, quoi. Le groupe est toujours autant cassé, d'accord. J'ai envie de voler avec celui-là tout le temps, moi, c'est mon petit vaisseau de, de, de démarrage, c'est mon petit starter, j'ai envie de voler avec, mais... C'est l'enfant mal aimé de, de chez Misk. C'est l'enfant non désiré. Il n'est pas relié du tout. <rire> t'as pas tort, Kinshi, t'as vraiment pas tort. Non mais c'est vrai que c'est triste quoi. Ils ont amélioré un peu l'armement. Ça va un peu mieux aujourd'hui, même si je pense que euh, l'armement principal mérite encore un petit effort. La, la tourelle, par exemple, n'est pas déconnante. Mais il euh, y a encore des petits soucis euh, au niveau, euh, niveau moteur. Le bouclier, en vrai... Ça me dérange pas trop s'il si est un peu fragile. Ça me dérange vraiment pas. Parce que c'est un petit vaisseau de transport. Le Reliant euh, de base. Hein, le Reliant, euh... Merde, comment il s'appelle Je sais plus comment il s'appelle. Euh, le Reliant de base, quoi. J'ai un trou de mémoire. Euh, s'il est fragile, je m'en fous. C'est un petit vaisseau de transport, voilà. Le corps, merci Twilink. Euh, mais les moteurs, vraiment les moteurs. Je pense que là, il y, a... y a quelque chose à faire. Il n'arrive pas à se freiner tout seul, il n'arrive pas à... à se tirer tout seul. Et, et euh, autant, il... clairement, il doit y avoir des vaisseaux plus fragiles que d'autres, et tout ça, il n'y a... a pas de problème. Mais un, un vaisseau, pour moi, doit toujours... Se suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne doit pas lutter à fonctionner. Et pour l'instant, le Reliant a ce problème. Et euh, autant d'habitude, quand j'ai tendance à, à parler de manière subjective, c'est-à-dire à dire de mon point de vue et machin, le Reliant, c'est pas de mon point de vue. C'est vraiment... Il manque des trucs. Voilà, c'est de l'autre côté. Oh, ok. Mais là, t'as beaucoup de skills, mais ça surchaufferait complètement. Et c'est dommage, comme dit, t'as envie d'aller dedans. En plus, c'est un starter génial pour commencer avec un pote. Si, si tu démarres quand, quand le jeu arrive, que t'as pas d'autres vaisseaux, parce que t'étais pas là pendant l'alpha, que t'as pas craqué comme tout le monde et que t'as pas acheté 12 millions de vaisseaux... Euh, c'est un vaisseau qui est top, quoi, pour explorer les grottes maintenant, justement pour charger à l'arrière, pour faire des petites missions de transport en local. Parce que même si tu veux faire de la grande distance, c'est pas, pas super idéal, parce que tu mets un tel temps que, que c'est pas fou. Il est génial, mais il ne s'auto-suffit pas, et ça c'est pas cool. Et par exemple, aujourd'hui, euh, je sais que quand il y a des pirates sur un site, par exemple, là il y a de fortes chances que ce soit le cas, en gérant là avec le Reliant, euh... bah, je tente pas l'aventure. Donc ouais, pour, pour l'instant, c'est un vaisseau qui vraiment euh, demande à, à être upgradé obligatoirement. J'aurais peut-être dû le faire, tiens, vu que je suis sur le, sur le PTE. J'aurais peut-être dû aller euh, à Réa 18 à upgrade mon, mon Reliant. À Yuppie, ah bah tiens Yep, Ah Cutlass mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre Cutlass Allez je vais tenter l'aurora Ah oui non mais moi je parle vraiment du corps hein. Je parle pas des autres Ce que je dis c'est vraiment par rapport au corps le corps. Après, comme dit, si l'armement est un peu chaud, je m'en fous. C'est pas son but. Moi, j'ai aucun problème avec euh, avec les vaisseaux euh, qui peuvent pas euh, détruire des, des vaisseaux ennemis. Parce que c'est pas le but de tous les vaisseaux. L'armement le... sur le... le corps est censé être dissuasif. est-ce que j'arrive à le faire Est-ce que j'arrive à le faire Est-ce que j'arrive à le faire Ouh. Ok, j'ai eu du bol. J'ai réussi à le tuer avant qu'il me tire dessus. Ça gère difficilement, mais il faut juste augmenter la charge des boucliers et gérer les armes des tourelles. c'est ça, pour ça en fait, il faut vraiment le copilote, je trouve. Il faut le, le gameplay de copilote. Je pense que si t'as un bon copilote à côté, c'est quelque chose qui, qui peut se gérer. Mais là j'ai eu du bol, le cutlass ne m'a pas touché, mais s'il me touchait, ça faisait pouf et il n'y avait plus de reliantes. Bon, ce qui est cool sur le, sur le Reliant, c'est qu'on peut déjà aujourd'hui euh, tourner les ailes sans tourner les réacteurs. Et donc ça, c'est plutôt cool. Euh, ce qui manque encore, c'est de pouvoir tourner le corps du vaisseau sans sortir les patins. Ça, clairement, c'est ce qui manque parce que c'est un peu con. Euh... Tiens, d'ailleurs, il a tourné les réacteurs quand même. Il n'est pas censé le faire. Mais bon. Donc ouais, ça, j'aimerais bien pouvoir tourner... Euh... Tourner les ailes sans, euh, sans sortir les pattes, hein, c'est vraiment le truc. Euh... Dommage, dommage. Pour le futur, volatmo, tout à fait. Le pilote qui hurle à son ex copilote, tu me voulais uniquement pour mon corps. <rire> c'est beau, c'est tellement beau, Quincy. Tu es mon rayon de soleil de, de, de stream, Quincy. Merci de, de, de passer toujours sur mes streams, c'est un vrai bonheur. J'en rêve, bah tu m'étonnes. Après tu vois qu'on qu approche, hein, mais c'est pas encore ça. Bon, déjà, on peut rentrer dedans sans mourir. Et les caisses ne passent plus à travers le sol. Ça c'est déjà les deux points, parce que ça c'est les trucs euh, que je traîne depuis la 2.6. Euh, mourir quand on rentre en, en sortie extravéhiculaire. Et euh, les caisses qui font Ça c'est vraiment les trucs. Donc ça veut dire que je traîne ça depuis... Depuis 3 ans. Mine de rien. C'est un grand pas en avant. C'est un grand pas pour l'humanité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple... Non. Je regarde s'il n'y a pas une, une mission de... de boîte noire qui traînerait là. Mmh, non. Ah mais c'est pas loin, ça, à 320 km qu'il faut livrer, c'est cool ça. D'ailleurs, comment appelle-t-on un chanteur dans un frigo Je coffre. Mais ouais, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec le Vettel, avec le tiens, il y a mon... Le truc qui est bugué. Euh, ce que j'aime avec le bétol c'est que si je, là j'avance Ça avance doucement Par contre si je mets le bétol Dans la bonne direction C'est que ce bordel Pourquoi il veut plus Non dis-moi qu'il le fait plus Il le faisait avant On pouvait tourner les, les réacteurs Oh la tristitude Non tant pis Donc je disais si euh, je, je pousse mes réacteurs, je les mets en mode normal, d'un coup... Il y a poussé qui augmente et je trouve ça trop classe. Ah bah voilà, t'as cassé le vaisseau. <rire> On a un peu de vol Allez c'est parti Non mais c'est vrai que pour, pour moi Le Reliant représente Vraiment le, le, le vaisseau à la Star Wars quoi. Un design qui sert strictement à rien Qui est complètement con mais qui est super beau Et qu'on a envie d'avoir Absolument stupide et c'est pour ça que c'est génial. dizaines de chaîne verticale, c'est ça. Et c'est ce qu'on aime bien dans, dans les vaisseaux Star Wars, même s'il si y en a quelques-uns qui sont ratés, dans l'ensemble c'est ça, c'est ces vaisseaux à géométrie variable. Il y a le, le deuxième qui rentre un peu là-dedans, je trouve, c'est le corsaire. Le corsaire Corsair a cet esprit très Star Wars aussi, avec ses, ses ailes qui se replient euh, et qui n'ont absolument aucun sens <rire> d'un point de vue euh, aérodynamique. un improbable, c'est ça. C'est vrai que c'est. Pour moi, Star Citizen ou Star Wars ou machin, c'est le genre d'univers où, où je m'en fous personnellement, et je dis bien personnellement, que, que les designs soient réalistes. Je veux dire, de, de toute façon, si on prend par exemple le, le Reclaimer, euh, si on commence à parler les de designs réalistes, bon, ben, le Reclaimer, il vole pas. Et puis voilà, il fait du, du recyclage au sol, il y a 8, il pourrait être monté sur des roues. Voilà, Ça jamais de la vie, il vole, quoi. Et donc ça, je m'en fous complètement. C'est joli, hein voilà, c'est tout ce qu'on veut. Alors, il y a quoi, en train de me serre. Je replie les trucs, moi je m'en fous. Ah mais non, merde. C'est nul ça. C'est vraiment dommage. D'une tristesse, merde, j'ai complètement dévié. Du coup, je vais me remettre comme ça pour avoir plus de poussée moteur. Tu es sur quelle lune C'est je suis une très bonne question. J'en ai pas la moindre foutue idée. J'ai abandonné de te Il oh, y a des petits glitches visuels. Je suis posé. Ah, il y a de la drogue. Mais je saurais pas où aller les revendre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de, de mission de drogue, de choses comme ça, que je ne saurais même pas où aller. Les, les textures sur les avant-postes qu'ils ont mis il y, a, il y a pas très longtemps sont vraiment très belles. Bonjour Voilà Et encore une livraison effectuée Le service Roxy le Rituel vous souhaite une excellente journée. Alors. Une idée de la sortie. Alors, il y a de fortes chances là, vu où on en est, que ce soit pour la Citizen CitizenCon de très très très très très très très très très très très très très Brio, Brio's très Yard, où où? près près de très ça, je pense, non? Crois-tu qu'on aura enfin le Thumbrill Ranger Je sais pas. Je sais pas. Euh, comme on n'a pas eu d'infos euh, comme le pipeline euh, n'est plus montré, ce que je regrette euh, ardemment, euh, je sais pas. J'aurais envie de dire, oui, parce que c'est un véhicule qui est facile à faire, que pour le concept, euh, ils sont obligés aujourd'hui d'avancer euh, beaucoup, avant de pouvoir le mettre en vente, donc, on pourrait se dire, tiens, ils l'ont peut-être fini, machin. Pff, maintenant, j'en sais rien. En, en vrai, il y a de fortes chances que non, quoi. J'aimerais, j'aimerais vraiment. J'ai envie. Mais, euh... là jouer ça par peu de je comprends je comprends vraiment j'ai envie j'ai envie du fond du cœur je pense que c'est des, des véhicules qui amèneraient euh, beaucoup beaucoup beaucoup de fun malheureusement euh, c'est pas gagné Moi je te prends un vaisseau surprise et peut-être enfin le OCS server. Alors l'OCS server a été repoussé euh, à la 3.9. Euh, je sais, je t'en parlais l'autre jour, j'avais dit qu'il visait normalement pour la, pour la 3.8, mais ça a été repoussé à la 3.9. Et euh, le vaisseau surprise, il y en a un, et ça dépend si vous voulez être spoil ou pas. Je sais quel vaisseau surprise il y aura. Mais c'est pas forcément un truc que je dirais euh, en live. Comment ils vont faire pour Microtech euh, bah, ils ont, euh, bah ils ont repoussé les lunes. En, en espérant que pour Microtech ça passe. Euh, après il faut aussi voir que la planète V4 qui elle arrive pour la 3.8 euh, permet d'alléger le coût des planètes aussi. Euh, Toiling, tu fais chier. Toiling, tu fais juste chier. Euh, et je vais supprimer ton message. Et non, je ne peux pas le faire d'ici. Mais si c'est une surprise Twilink, mais si c'est une surprise Twilink, tout le monde n'est pas au courant, tout le monde n'est pas au courant de ça donc si c'est une surprise, tout le monde se renseigne pas, on, on, on a déjà eu des discussions sur, sur le spoil Twilink, fais, fais, fais gaffe à ça vraiment. De quoi ouais, Non, comme dit Twilink, tout le monde ne suit pas les, les infos ardemment. Euh, pour éviter justement ce, ce genre de spoil. Euh, et euh, le fait que moi, je prenne la peine de pas le dire, bah veut dire qu'il faut pas le balancer, quoi, justement. C'est c'est pas cool. Oui, mais attends, il y a une différence. Attends, attends, attends. Tu es en train de tout confondre, Twilink. Il y a une différence entre savoir euh, quelque chose et euh, savoir quel vaisseau surprise il va y avoir euh, à la CitizenCon. Que quel est le rapport entre les deux Vite. Il est bien dans l'ombre, le, le Constellation. Il ah bah, y a peut-être un autre, mais ça, ça fait partie des vaisseaux surprises. Il, il est pas sur la roadmap euh, et il a été annoncé nulle part publiquement donc. Euh... Après, moi, j'avais beaucoup réfléchi à faire une vidéo euh, spéculation sur la CitizenCon. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que, en fait, c'était pas mon type de vidéo, en fait. À la base, j'hésitais à la faire, mais je crois que je voulais la faire parce que euh, c'est un truc qui se fait. Et je me dis que, voilà, c'est pas moi, c'est pas mon genre, je suis pas du genre à spéculer, donc je préfère pas faire de, de vidéos là-dessus. J'ai... Je... Je ça m'empêche pas de discuter, de dire bon bah ça c'est quelque chose qui est possible qu'on voit, ça c'est possi possible qu'on qu voit ça machin mais c'est vraiment pas mon délire de, de, de partir dans des spéculations donc je, voilà, je préfère pas le faire finalement qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es sorti du vaisseau, Qui dit, Dis dit, dit, dit, toujours dit, hein, quest qu'il est, mon O.M. Mais pourquoi j'ai tous les points de l'univers Qu'est-ce que c'est bordel Euh... Alors... On va dire que Grassy, ça a pas l'air trop loin. Le jeu devrait sortir. Quoi, la Citizen Gun, tu veux dire, euh, Maybelline Spé Spéculation personnelle qui prennent leur temps pour nous sortir le jeu promis et encore du taf, il y a plein de technos à développer, je préfère le jeu un jeu parfait qu'un jeu bâclé. <rire> C'est pas vraiment une spéculation, ça. Mais euh, oui, je suis d'accord, évidemment. vache ça fait le moins. Bonjour toi. Bonjour Kawette. Bref, pas un jeu actif c'est ça passe ça. Non, après, clairement, on sait que, voilà, ils vont nous montrer des, des trucs de Sword 42. Euh, on sait qu'on va avoir un aperçu du, du gameplay de prison. Euh, on sait qu'il y aura des nouveaux véhicules, parce que, ben, voilà, c'est ce qu'il y a à chaque CitizenCon. Euh, on sait qu'on va avoir droit à une super démo de la mort qui tue, que, euh, on n'aura jamais en jeu ce qu'ils vont nous montrer. Et ça va être frustrant, parce qu'on aura envie d'y jouer, et euh, on n'aura pas ça avant euh, 5 ans, voire jamais euh, on sait qu'on va avoir des, des crashs de, de, de la démo, on sait qu'on va avoir du retard. Voilà, tout ça on sait. Il y a, y a beaucoup de gens qui, qui spéculent sur le sur les Driss et le, et le Javelin, mais il euh, y a très très très très très très très peu de chance. Euh, ce qui peut se passer avec le javelin, éventuellement, c'est qu'il fasse comme euh, l'année dernière, qu'il montre une mission avec le javelin. C'est-à-dire qu'il qu nous montre dans une démo le javelin en train de fonctionner. Ça, euh, ça y est de très très fortes chances. Par contre, que le javelin sorte euh, en jeu... Carrément pas. Et bien sûr, on sait que Star Citizen... Et non, Star Citizen n'est pas une arnaque, mais par contre, Star Citizen en fait toujours des caisses alors qu'ils sont pas capables d'assumer derrière. Et ça, c'est leur gros problème. Euh, et euh, Star Citizen est une arnaque dans le sens où toutes les démos qu'ils ont euh, montrées au fil des, des années, euh, on a eu très peu de choses que... que, que... dans le jeu par rapport à ce qu'ils montraient dans les vidéos. Oh my god, je t'ai découvert avec la chaîne d'Eltair, mais tu fais aussi du Star Season, c'est cool ça. <rire> Pardon, Alors, je suis très contente que tu m'aies découvert grâce à Eltair. J'en dois, dois une très très grande. J'avoue que ce qu'il qu a fait était, hop là, ce qu'il a fait était juste énorme, mais euh, oui je fais du Star Citizen, en fait à la, à la base je fais du Star Citizen, c'est à dire que ces derniers temps j'ai fait du Star Wars et Death Stranding puisque c'est des, des jeux que j'avais très envie de faire, donc j'ai fait une petite parenthèse en fait sur Star Citizen, mais à la base je fais, euh, je fais du Star Citizen. pas avoir la 4.1 au plus tôt, euh... ouais même pire que ça, même pire que ça, puisque l'Idriss, euh... alors on verra, il peut changer d'avis Chris Roberts et il y a des chances qu'il le fasse, mais il avait toujours prôné qu'on euh... qu ne verrait pas l'Idriss et le Javelin euh, avant Squadron 42 pour pas spoiler, mais en même temps, on a eu pas mal de vidéos qui nous montraient l'intérêt de l'Idriss, donc l'un dans l'autre, avec tout ce qu'il a déjà montré sur l'Idris, rien n'empêcherait au final de, de le mettre euh, sur, sur le PU. Donc on peut supposer qu'il change d'avis et que pour faire monter la hype par rapport à Star Citizen et pour, euh, pour, pour garder un peu les, les, les joueurs, euh, il puisse mettre un Idris, euh, peut-être pas forcément le Javelin, mais en tout cas un Idris dans, dans le PU pour que les gens soient, soient comme des fous. quoi. C'est quelque chose qui est envisageable. Euh, pour la CitizenCon, par contre, je pense vraiment, vraiment pas. C'est improbable comme, sp comme spéculation. Rien n'est jamais impossible. Hein Rien n'est jamais impossible. Euh, on peut supposer que euh, ils nous disent Allez, vous avez tous un Idris euh, à tester euh, pendant, euh, pendant une semaine. Euh, YOLO, amusez-vous. Il y a quand même peu de chance. Oui mais c'est pour ça que j'allais dans ton sens Quincy, c'est-à-dire effectivement 4 euh, points dans le, euh, dans, dans le PU parce que la bêta est dispo. Donc euh, la bêta est dispo, on vous montre les gros vaisseaux machin. C'est pour aller dans ton sens que, que je disais ça. Cool ça, j'ai pas stressé mais je vais voir si des réductions bientôt, tu t'ennuies pas sur le jeu. Alors il euh... Je réagis déjà sur ça. Il euh, va y avoir l'anniversaire la... de Star Citizen qui commence juste là à la CitizenCon donc euh, samedi. D'ailleurs j'y serai justement, je vais faire un documentaire sur place, je vais essayer de streamer sur place si je peux et je ferai les traductions des panels de la CitizenCon en rentrant de la CitizenCon. Je pourrais pas faire une traduction live malheureusement vu que je, je serai sur place. Euh, et si jamais tu achètes le jeu, je te conseille évidemment de prendre mon code parrainage qui euh, te permettra d'avoir des crédits en plus dans le jeu. Et puis moi ça me permettra d'avoir des petits bonus aussi. Donc on sera euh, tous gagnants. Euh, non je ne m'ennuie pas sur le jeu, je ne m'ennuie pas. J'avais esquivé la 3.5 et la 3.6... Euh, qui était particulièrement buggé, donc là j'avais arrêté de jouer parce que c'était vraiment injouable, c'était catastrophique. Mais moi personnellement je ne m'ennuie pas. Euh, ça veut pas dire que les gens ne peuvent pas s'ennuyer, c'est pas ce que je dis. Je veux pas commencer à dire ah oh non mais c'est plein d'activités machin. Euh, je comprends qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas leur compte. Moi personnellement je m'ennuie pas. On a des sorties tous les dimanches soirs euh, avec, euh, avec notre petit groupe. Euh... Et, euh, et on s'amuse plutôt bien. Euh, D'ailleurs, Twilink, t'es souvent là. Euh... Gros faire plein de comptes pour le javelin de Roxy. J'adorerais avoir un, un javelin via les les referral J'avoue que ce serait un énorme honneur. Pas pas juste pour avoir le javelin, mais parce que je serais honoré que 2500 que personnes euh, me fassent confiance et, euh, et prennent mon référal code. C'est... De ce point de vue-là, voilà, je serais très, très, très honoré. Mais euh, oui, voilà, les, les gens qui viennent avec nous le dimanche soir, je pense qu'ils peuvent témoigner. On, on s'amuse plutôt bien. On a une belle équipe. Ensuite, les risettes. À chaque fois, c'est pas frustrant. C'est très frustrant. C'est très, très, très frustrant. Euh, malheureusement, pour l'instant, ça fait partie du jeu. Il me semble qu'il faut acheter un pack, sinon ça compte pas, il me semble. C'est ça, tout à fait. Il faut rentrer le référer le code. Et il faut acheter un starter. Si en fait, si tu pas le starter, c'est plus ou moins validé en quelque sorte. Puisque ça met en stand-by jusqu'à ce que la personne achète un starter pack. Donc d'une certaine manière, à partir du moment où la, la personne a rentré le referral code, c'est bon. D'une du certaine manière. Mais oui, c'est très frustrant. Après, il y a eu tout un live Star Citizen sur la question. Euh, que que j'ai traduit en live et donc qui est sur ma chaîne YouTube, qui est disponible où les développeurs parlaient du fait que, justement, eux, ça les, ça les emmerde aussi. Euh, à partir du moment où il y aura les technologies qui vont avec le server machine et le server side OCS, euh, ils pourront implémenter une persistance qui sera plus forte. Euh, D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas avec le changement du back-end qu'ils font. Euh, ils, ont revu, euh, ils ont revu tout le, tout le fonctionnement du back-end, et ça devrait permettre d'avoir plus de, per de persistance. Voilà. J'essaie pas mal de m'enseigner pour voir s'il y a vraiment de quoi bien s'amuser en alpha ou pas. Alors, le contenu est là. Moi, comme je dis toujours, euh, si tu as peur, ne prends pas le jeu. Euh, ce que je conseille à chaque fois, c'est regarde des streams. Euh, à la limite profite des, des free flights. Il y en avait un il n'y a pas longtemps, c'est dommage que tu l'as loupé. Euh, donc tu peux voler gratuitement T'as rien à payer, t'as juste à avoir un compte Et tu peux, tu peux jouer Donc c'est vraiment dommage il y a pas longtemps Si, si j'avais su je t'aurais dit A euh, voir éventuellement S'il y a des gens qui sont prêts à prêter leur compte Sachant que c'est quelque chose qui est un peu dangereux évidemment, c'est quelque chose Que je ne conseillerais pas moi personnellement Mais, euh, mais voilà il y a plein d'événements où on peut voler gratuitement. Euh, là, comme dit l'anniversaire, il y aura des réductions, il y aura des vaisseaux en réduction, il y aura pas mal de choses qui vont se faire. Peut-être un nouveau free play pour l'expo. J'espère, j'espère vraiment. Mais, euh, je sais pas. Il faudra voir. Mais le mieux, ouais, c'est de prendre son temps, vérifier que... Euh, que, que le jeu t'attire, vérifier qu'il y a des choses qui te plaisent dans le jeu, par exemple aujourd'hui on a du mercenariat, euh, on a des PNJ qu'on peut tuer au sol, on a des PNJ qu'on peut tuer en, en vaisseau, on a du bounty hunter, on a de la livraison de caisses, euh, on a des événements qui sont créés par la communauté donc qui est en dehors en fait de, de ce que le jeu propose mais qui marche très très très très très, très bien donc euh... donc voilà j'ai une copa ouf pour télécharger le freefly dans les temps sans laisser mon pc de côté j'ai presque fini et il se mettait toujours en pause j'avais tenté le freefly euh, bah écoute ce que tu peux faire c'est voir si tu as un ami qui a euh, star citizen et qui habite pas trop loin de, de chez toi il peut mettre star citizen sur une clé usb euh, emmener sa clé usb chez toi et tu as juste à copier coller euh, star citizen dans, dans un fichier et ça fonctionnera donc voilà ça c'est une solution qui peut se faire aussi Pas tout le monde, mais peut-être certaines organes, c'est l'Omega Protectora, A 7 ou cet énorme orgasme russe dont j'ai le nom. D'ailleurs, c'est stupide de faire le Free Flight avant. Non mais, alors, qu'on soit bien clair, euh, la, la communication et le marketing autour de l'anniversaire de cette année était nul. C'était complètement nul. C'était à, à côté de la plaque, quelque chose d'assez violent. Et pour, pour moi, ils ont complètement raté leur anniversaire. Vraiment. Il y, y, y avait de la hype au début avec le compte à rebours. Et à la fin du compte à rebours, toute la hype s'est envolée. C'était euh... c'était catastrophique. Ils, ils, ils ont euh, bousillé tout seuls comme des grands, leur événement. C'était d'une violence extrême. Bon ça, je rien de la rediff de ton live rally. C'était plutôt sympa, écoute. Moi j'ai ai beaucoup aimé le, le, le petit event. Coucou Kiro, c'est toi le, mon Kiro d'amour. Allô. Alors faut qu'il répare les communications aussi Quand ça marchait c'était tellement bien La mise à jour automatique C'est très frustrant ça quand ça marche pas Allez c'est parti As-tu reçu du report du gameplay de soins bah, euh, ça a été repoussé. Encore. Allez, tourne Qu'est-ce que tu fais Eh bien, le seul ami que j'avais en Star Season est à l'autre bout de la France. Et c'est avéré être étrange. Je pensais que je fumerais la 4G de Montel si un free flight bientôt. Il faut que je trouve de la place sur un SSD. Euh, bah, effectivement, si t'as de la 4G, euh, tu, tu prends ton, ton téléphone comme modem. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Par contre, il faut voir ton abonnement. Moi, j'ai de la chance, par exemple, si, euh, si j'avais ce problème-là, j'ai 100 gigas sur mon sur ma, ma 4G dans mon abonnement donc je pourrais euh... je pourrais me permettre de le faire je suis désolé <rire> un gros commentaire alors c'est pas niveau euh, connexion c'est la, la quantité de giga euh, Twilink les abonnements sont limités euh, pas par.. Euh, c'est pas le problème de la débit, du débit, pardon, c'est vraiment le problème de la quantité. Donc il y a beaucoup d'abonnements par exemple qui sont à 10 ou 20 gigas. Et, euh, et donc là tu le crames euh, avec Star Citizen quoi. Bah si t'as 100 gigas c'est parfait hein. En 4G. Euh, en 4G. En 4G il te faut entre 1 entre et 2 heures en gros. Donc on est sur quelque chose de, de correct. Et donc si jamais tu, tu sais pas comment faire, pour mettre ton téléphone en modem, c'est une supposition, ça se trouve tu, tu sais. Mais si tu sais pas comment faire, n'hésite pas euh, à venir sur, sur mon Discord, à venir poser des questions. Et, euh, et on t'explique ça sans, sans aucun problème. J'ai une communauté qui est, qui est plutôt soudée, qui, euh, qui entraide énormément pour régler les, les problèmes. Et donc euh, ça marche bien. Ah, c'est à ce point là que ça consomme de données mais c'est la taille du jeu en fait. Euh, Star Citizen aujourd'hui il fait entre 30 et 40 je crois. Entre 30 et 40 gigas. Donc si t'as un abonnement euh, 20 gigas, bah, euh, il, est, il, est, il est cramé ton es forfait quoi. Eh bah, ben impeccable. Il fait 60, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bon bah en plus il fait 60, voilà quoi. Donc ouais 60 ça fait 2 heures. Ok, mais bah nickel. Je sais que tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'utiliser son, son tel comme modem. Je sais que moi, ça m'a déjà sauvé des, des soirées en Red WoW à l'époque. Oh, il y a un petit son! Il y a un petit son de traitement maintenant, ça c'est tout nouveau. Ah le petit son de traitement il est génial. Je parlais pour jouer, pas pour le DL. C'est ça que j'ai compris. Non, non, c'est vraiment pour le DL. Pour jouer ça va. Pour jouer il pompe, il pompe pas grand chose. Ça, il y a pas de souci de ce côté là. Euh, par contre, écoutez, je vais m'absenter deux secondes, euh, je vais essayer d'aller remettre du bois et euh, je reviens, je suis à bout tout de suite. Re désolée, je commençais à cailler un petit peu. Il fallait que j'aille remettre du bois. Alors. Ça va être bien d'avoir de des sons pas buggés. Mais c'est pas une question de bugger, c'est que ces sons-là en fait n'existaient pas euh, avant. Alors, pour jouer, la plupart des journées ça consomme pas grand chose, quasi rien en fait. 100 kilos, voire 700 kilos. Et en une heure, tu fais 60 en gros. Tu fais un peu plus d'une dizaine d'heures en comptant pour cramer un giga. Mais non, c'est ça, pour jouer, exactement, ça consomme rien du tout, quoi. Euh, c'est bien, j'ai posé mon vaisseau, mais j'ai aucune idée dans... de quel hangar il s'agissait. Ça doit être le 1 ou le 2, non Le 2 ou le 3 <rire> Attendez, non, je vais pas reprendre une mission. Euh, je vais faire ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais aller au CBD, au CDB, euh, pour euh, optimiser mon Reliant. Enfin je regarde le chip matrix parce que je ne sais plus quels sont les, les trucs du vaisseau. Je vais manger un petit truc. Moi bon, j'arrête de manger du saucisson en ce moment pendant les lives. Je mange des, des, des fruits. j'essaie de pas un peu de poids pour la CitizenCon. Histoire de ressembler à quelque chose. Parce que ces derniers temps j'ai un peu gonflé. Bonjour monsieur le PNJ. Comment allez-vous ah, moi j'aimerais bien manger du saucisson. C'est moi qui ai accéléré le tram. C'est une impression. En temps là je mange des granits chemises, c'est très très bon aussi. Je pense à quoi ça ressemblait euh... Arrêt 18 avant Au tout début ça a quand même bien changé Faut garder de la masse pour affronter l'hiver Oui d'accord mais Si tu veux La masse que j'avais là c'était l'équivalent de 3 pulls Et de 2 doudounes Donc effectivement j'aurais eu bien chaud pour l'hiver J'avais même plus besoin de m'habiller exprès Alors, on va déjà lui acheter des armes. Attends, non, c'est pas là. Alors, en gros, de, de mon point de vue là, j'ai en gros 25 kilos euh, à perdre. Je comprends que le nettoyage ne soit pas du de... Non, autant, je, tu vois, je ne veux pas non plus partir dans, dans la parano après, c'est-à-dire que si j'ai envie de me faire une raclette hiver je me fais une raclette hiver Mais en gros, ces dix dernières années, mon régime alimentaire se résumait à de la viande et du gras. Donc si je peux réduire ça un tout petit peu... Alors... Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Pourquoi je peux rien modifier C'est parce qu'il est sorti Tu il est rangé là Le grâce et la vie... Je suis d'accord hein Si je trouve que le grâce et la vie... Ah ça y est Alors... Ah oh, je vais chier je vais de ressortir le chip Matrix. j'ai pas spécialement envie Alors Star Citizen Jusqu'à un certain point c'est sa vie après le gras c'est la mort <rire> Effectivement euh, Pledge Store Mixque, mixque, mixque, mixque. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ai encore. De... Ai Alors la matrice, les armes. Alors, il dit qu'on peut mettre des armes jusqu'à taille 3. Qu'est-ce que que ceci Ça m'étonne. Ça m'étonne. Euh, sur le chip matrix, alors vous, vous le voyez pas euh, parce que je suis sur internet. Euh, attendez, je vais vous le mettre. Voilà. Euh, juste ici. Je sais pas pourquoi, il y a trois. Du coup, c'est quelque chose qui m'étonne. Oui, je sais, mais euh, du, du coup, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il y a cet emplacement 3 ici, c'est ça que je trouve bizarre. sans moi c'est des armes de taille 1. Très étrange. Euh, alors, armes. C'est Ah, mais non, c'est pour mettre la deuxième tourelle. C'est pour ça, je pense. Et du coup, ici, je pense pas que je vais pouvoir en acheter. Et sinon, c'est Max des Tarn... taille 1, pardon. Je vais y arriver. Alors, est-ce qu'ils ont des tourelles Ça fout là, c'est juste les armes. je juste m'acheter quelques grenades. de fou en armes juste m'acheter quelques chargeurs alors tu n'as pas remis ah oui pardon j'ai pas remis la fenêtre du jeu Désolé. C'est ouf que Pokémon Swanshin ait le plus de Spectre Switch, alors que le gameplay est pas... C'est un jeu qui vient de sortir, Pokémon ça fait rêver, c'est... Euh... C'est comme ça. Hein, je suis obligée d'acheter une tourelle de Rylan, mais du coup ça je peux trouver nulle part Donc, Je vais pas pouvoir rajouter une autre tourelle en fait. ça c'est une taille 4 ah donc c'est peut-être parce que j'ai pas acheté de taille 4 alors je peux mettre des missiles aussi par contre on va changer ça parce que ça c'est nul et on va mettre ça voilà et on va mettre ça voilà Ah mais non Attends, c'est pas ça que je veux mettre. Moi, oh, C'était les Bulldog Repater que je voulais mettre. Taille 2 Qu'est-ce que ça veut dire que ceci Ah merde, c'était taille 2 Mais du coup, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas très très très très lisible pour l'instant. Mais Death Stranding a 4 fois moins de spectateurs. Oui, ça c'est vraiment très très triste. Ça c'est très très triste. Death Stranding était vraiment génial et. <coughs> il, a, il a bien marché dans l'ensemble. Mais au niveau du grand public.. Euh... Au niveau du grand public, c'était pas ça, quoi. la tourelle on a dit que c'était une tourelle de taille 4 on va voir si elle apparaît ce coup aussi en Un même temps une, une simulation de livraire chronopost oui mais euh, sauf que c'est beaucoup plus que ça c'est ça que est, qui est dommage c'est que c'est l'idée reçue quoi Select to ship euh... ah non mais je peux pas mettre autre chose, c'est très frustrant ça triste. Euh... C'est ça que je veux mettre du coup. Voilà. J'aurais pu acheter des missiles aussi, j'y ai pas pensé. Alors, voilà. oh, les missiles c'est pas écrit. Euh non je suis pas allé voir ce recul. Ah, mais non! Cesse! Non, c'est nul, je peux rien mettre du tout. Tant pis! Mais je suis frustrée quand même par rapport à ça, là. bien mais mes trucs tourelles. Euh, tant pis. Bon, allez, on va aller euh... On va aller à dumper dépôt. Il se clique. Tiens, les PNJ sont plus en fin indienne. Pas la bonne allée ça, si Non. Oui. Voilà. Apparition sauvage de PNJ. Un PNJ sauvage apparaît. Bah, si jamais, euh, on n'a pas les trucs de bouclier ici, j'ai un petit lien, Enfin, que je regarde euh, où est-ce qu'il faudrait que j'aille le chercher. Le plus bien. bien Le lien t'as soit du fixe taille, soit sa tourelle deux fois S2 ou du gibal. Ouais mais le, le problème c'est que là je la trouvais pas la tourelle en fait, c'est ça qui est euh, étrange. Alors. Donc là, on a du taille 1. Alors celui-là, c'est pas. je sais que c'est pas le meilleur, il y en a eu un mieux qui est apparu, mais on va déjà prendre ça. On chip, ouais, mais normalement, es censé pouvoir... Et donc ils les ont peut-être pas juste mis encore. Mais on était censé pouvoir acheter les tourelles euh, équivalentes. Donc je me suis dit peut-être qu'ils avaient simplifié en attendant. Alors, refroidisseur. Ok, d'accord. Là, on refroidisseur, c'est pas ouf. Euh, alors, je vais aller sur mon petit Discord. Lien utilisé. Alors, taille 1, à ah, classe A, le Lightfire, il a Hearthstone L1, ça c'est le, le quantum, le quantum drive il a Hearthstone L1, il faudrait que je note quelque part tout ça. Alors, je vais l'écrire dans le chat, ça me permettra de, de sauvegarder tout ça. Le refroidisseur. Euh, normalement, moi, j'ai taille 1, non Je vais vérifier ça. Bim. Oh, J'en ai deux en plus. Taille 1, c'est ça. Donc, refroidisseur taille 1 de classe B c'est le mieux. En competition, euh, Cruel4 ou Cruel5. Cru L4, on va faire x2, que je me rappelle qu'il y en ait deux. En bouclier, j'aime bien les S7S5 Concorde qui consomment rien sur URL. 5. Bah écoute, je vais regarder ça tout de suite. Alors, Power Plant. Non, bon, j'ai taille 1 aussi. Grade B. Compétition. Star Earth. Ben, bah, tiens. Star Earth, c'est quoi le plus proche euh, Ur L1, vu qu'on y va déjà. Voilà, le générateur de boucliers, type 1. Classe A. Euh... Ah, c'est marrant, les industriels c'est les mieux. Ah non, c'est juste qu'ils Pourquoi ils sont ils sont classés en premier, c'est bizarre Les générateurs de, de boucliers, les, les indus sont placés en premier. Étrange. Bon, et sinon, il y a à Levski ou à Cruel 4. Allez, Cruel 4 du coup. Du coup, ça me fait que deux trucs. Ouais. Allez, ça fait, euh, ça fait Urel 1 et Cruel 4. Donc, ça m'en fait que deux. Ce qui est plutôt cool. Voilà, on va tester tout ça. Euh, mais il est. Il est un peu à port ça aussi. Hein. Le Star Heart. Je crois que. Si je devais dire ce que j'attends le plus aujourd'hui dans Star Citizen. Euh, au-delà que le, le, le jeu soit fini je crois que ce que j'attends le plus c'est de la vie j'ai vraiment envie qu'il y ait de la vie dans ce jeu pouvoir commander un burger chez un chez un, un PNJ de, de passer devant un PNJ qui m'insulte qui euh, de pouvoir euh, interagir avec les, les objets du monde pouvoir remplir mon vaisseau à la main des, des, des, trucs, des trucs qui me donnent vraiment l'impression que le monde est vivant, quoi. Parce que, euh, après avoir joué à, à Red Dead Redemption ces derniers temps, ça, ça me remontre à quel point euh, Star Citizen, pour l'instant, est, est figé, quoi. Red Dead est, est vraiment plein de vie, c'est vivant, il y a plein de choses qui bougent, les PNJ euh, te, te disent bonjour quand tu passes à côté, ils réagissent à ce que tu fais, c'est... C'est vraiment très très, très, très, très, très, vivant. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans l'ESC. Ouais, Pour moi. Alors, je pense que ça a été... Euh... Ça a été reporté, parce qu'ils avaient dit que c'était des trucs qui visaient. Mais après, de toute façon, tant que c'est pas sur la roadmap, logiquement, c'est que c'est pas prévu. Et je pense que ça, c'est typiquement un truc qui, qui devrait être sur la roadmap. Peut-être que je me trompe et que ça arrive en 3.8, hein, mais euh... à A mon avis, ils sont passés à autre chose. Oh, oh. Ça va cracher. Regarde okay, parce que je veux mon dog sur la place d'accord. Ben bah moi aussi. Non, ça va cracher. Allez, erreur 34 Pourquoi crash euh, Parce que le groupe local avait 10 bandes. Quand t'as écrit groupe local qui va 10 bandes, c'est que le, le jeu est crash. En fait, le groupe, c'est un groupe virtuel pour l'audio pour euh, spatialisé. Pour la voice spatialisée. Euh, bah, tant pis, euh, <rire> ma foi euh, après moi j'ai mes destinations, euh, je pense que je vais arrêter là, pour une fois je fais une session un peu courte parce que en fait j'ai pas mal de choses à préparer euh, pour mon voyage de demain. Euh, il faut que je prenne une douche parce que j'ai quelqu'un qui vient en fait, parce que j'ai quelqu'un qui vient nourrir mes chats donc faut que je lui explique un petit peu tout. Donc du coup voilà, je suis désolée, je fais une session un peu courte, j'en suis sincèrement désolée euh, si on coupe un peu au, au, au milieu d'un truc. Mais voilà, j'ai pas mal de choses encore à organiser pour la Citizen euh, donc j'espère en tout cas que cette petite présentation de, de l'aéro-expo vous a plu euh, On n'a pas eu le temps de voir grand chose <rire> autre. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment euh, Je pense qu'on devrait se revoir ce soir Alors je vous garantis pas qu'on se revoit ce soir C'est possible que je ne stream pas En tout cas je vais essayer euh, Je vous fais des gros bisous à tous euh, Merci euh, ville d'être euh, d'être passé je, je suis désolée euh, ville je suis sincèrement désolée. <rire> euh, Est-ce que si euh, je, je te présente euh, mille, un, un milliard d'excuses, euh, ça, ça te va Et puis euh, je, je t'envoie évidemment euh, un, un bengal par la poste euh, que tu seras la seule personne à voir. <rire> non mais en tout cas, voilà. je vous remercie tous de me suivre comme toujours dans, dans mes aventures. Je vous fais plein de gros bisous, c'est un plaisir de, de vous avoir avec moi. A euh, tout bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao